Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chazard, professeur de santé publique à la faculté de médecine de Lille. Vous souhaitez préparer votre thèse de médecine, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. J'ai mis en place pour vous le programme Objectif Thèse sur objectifthèse.org. Il s'agit tout d'abord d'un programme d'encadrement destiné à des internes qui ont été sélectionnés sur dossier, mais il s'agit surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, de ressources ouvertes à tous. Ces ressources sont gratuites, disponibles sans inscription ni aucune contrepartie. Ces ressources sont notamment des vidéos et des tutoriels qui couvrent l'ensemble du processus nécessaire à la réalisation d'une thèse, à savoir la conception de l'étude, l'arrêt recherche bibliographique, la gestion électronique de la bibliographie, l'acquisition et la correction des données, l'analyse statistique univariée, bivariée, les intervalles de confiance, les tests d'indépendance, etc. La rédaction avec un traitement de texte, la réalisation du flowchart, et finalement la présentation avec un logiciel adapté. Objectif test, ce sont également des supports disponibles, comme par exemple ici ce fichier Excel qui vous calcule automatiquement un test du QI2, un test de student ou encore ici une régression linéaire simple pour tester l'association entre deux variables quantitatives. C'est aussi par exemple ce modèle de document pour votre thèse qui comporte la couverture, les remerciements, les sigles, le sommaire automatique, la section d'analyse statistique qui est ici pré-rédigée pour laquelle il suffira de supprimer quelques paragraphes ou encore une indication de plan pour la discussion les références, la quatrième de couverture et bien d'autres documents. Alors, montez en gamme sans aucune contrepartie, rendez-vous sur objectifthèse.org.